Alors, on va d'abord télécharger et installer l'application « quel frais » à partir du Play Store. Ensuite, une fois qu'elle sera ouverte, on n'aura qu'à appuyer sur le bouton du milieu. À ce niveau, tu vas juste saisir la somme dont tu veux voir les frais. Puis, tu choisis ton pays. Et ensuite, ton opérateur avant de cliquer sur « Calculer ». Tu auras donc en dessous les frais de dépôt, de retrait et de transfert interne et externe. Et en plus de ça, tu as à côté les sommes totales qui seront potentiellement utilisées. Tu peux donc essayer sur plusieurs pays opérateurs. Mais n'oublie pas que l'application est régulièrement mise à jour. Donc si tu retrouves une information obsolète, elle sera certainement corrigée sous peu. Sur ce, c'était fait et on se dit à la prochaine pour une nouvelle découverte digitale si tu es abonné à la chaîne. Bye